Partons en Suisse, à Neuchâtel, pour découvrir un superbe musée trop peu connu, le Lathénium. Son nom vient du site de l'Athènes, à 7 km de Neuchâtel, où on a découvert à partir de 1857 énormément d'artefacts celtes, à tel point qu'on a nommé une époque entière de l'histoire celtique l'époque de l'Athènes. Ainsi, au Lathénium, on va découvrir beaucoup d'objets de cette époque celtique, des fers de lance, des éléments de Carnix, le Carnix qui était une trompe de guerre celte si vous voulez, des lames d'épée et aussi des moulages d'éléments en bois, du bois qui malheureusement a disparu depuis. Car il faut comprendre qu'au 10e même siècle, les archéologues de cette époque n'avaient ni l'expérience ni les compétences requises pour conserver du bois qui était resté sous l'eau pendant des siècles. Du coup, ils ont eu l'excellente idée, à cette époque donc, de faire des moulages de ces éléments en bois, ce qui nous permet actuellement d'admirer l'aspect d'un bouclier celtique ou d'une roue de char. Et ça, c'est tout bonnement génial Mais le laténium ne s'intéresse pas uniquement à l'époque celtique autour de Neuchâtel. On a également des espaces consacrés au Moyen-Âge, à l'époque gallo-romaine, à l'époque préhistorique, avec beaucoup d'objets découverts autour des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat. Et finalement ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette statue-ménir et son visage sculpté venant de Beuvay, une localité du canton de Neuchâtel. Et sans déconner, je suis resté, je pense, bien 10 minutes devant sans bouger. Tellement je trouvais ce visage... vivant. Et là vous commencez à comprendre qu'en plus de tout ce que je vous ai expliqué, on peut y trouver des petits trésors archéologiques que je vous laisserai découvrir par vous-même.